Soit tous les soirs, je die. tu je fly. Je fume sur l'air comme un toxico. Démonter, je serais aussitôt. Tu veux du. Certains pour Pablo, je ne te ferai pas tableau. Mais s'il si y avait marqué Picasso, c'est qu'il te raconte sûrement des mythos. Hey. J'ai frôlé l'asile, la folie m'anime. Je ne suis pas tactile, mais pour toi peut-être que je serais habile. J'en mets textes des abîmes, dans ma tête chaque rimes, Je noie ça dans la ligne, je veux franchir la ligne tout en restant en clean. J'ai suis de malade devant moi, tu t'enclines. Tous les soirs mes je suis bien, demande pas, les je ne réponds pas frange. Tous les soirs, je suis bien, vêtements pas, je ne réponds pas frange. Toujours dans le avec un sourire et relève, c'est comme ça que je les vois heureuses La liberté a pas plus chaleureux, allez suis-moi et fais un vœu La liberté a pas plus chaleureux, allez suis-moi et fais un vœu Allez suis-moi et fais un vœu All <laughs>